Vous connaissez La Petite Mort Parce que j'aime bien les éclairs à la vanille. Bah, ben c'est moi qui l'ai créé. Et voici trois secrets en attendant la sortie de la saison 4. Secret numéro 1. La Petite Mort est une BD avant d'être un animé. Et son titre fait référence à la mort, bien sûr, mais aussi à l'orgasme en langage poétique. La Petite Mort. D'ailleurs, la version collector de l'album s'appelle La Petite Mort, l'origine du monde. L'origine du monde est une toile de courbet représentant un sexe féminin en gros plan. Donc, si on traduit les deux jeux de mots, on obtient orgasme sur chatoune. Secret numéro 2. Les albums de La Petite Mort ont tous des sous-titres qui sont des références à des œuvres de la pop culture. Le deuxième album, Le secret d'Alicop est une référence à la BD de Tintin et le secret de la licorne. Le troisième, le domaine des vieux, est une référence à Astérix et le domaine des dieux. La petite mort, Next Generation, c'est une référence à Star Trek. Next generation, les petites morts, retour vers le fémur, référence à retour vers le futur. Et le tome 4, V pour Vegan, bah c'est la référence à V pour Vendetta. Et secret numéro 3, l'auteur de la série, moi, est fan de la série Friends. Chaque titre d'épisode de Friends ont les mots celui qui Celui qui avait un singe, celui qui déménage, etc. C'est pourquoi tous les épisodes de la petite mort ont le mot nouveau ou nouvelle dans leur titre. Le premier épisode de la série s'appelle Une Nouvelle Vie, et le dernier épisode de la saison 3 s'appelle La Nouvelle Vie ce qui boucle la boucle même si une saison 4 arrive en octobre 2023 et le titre du premier épisode attention personne ne le sait c'est nouveau ah, c'est rien que pour vous s'appelle Il est né le nouvel enfant